Alors, la règle d'or, vous la connaissez, on euh, pique le perso qu'on maîtrise, pas forcément le perso qui nous paraît le mieux, parce que le perso, surtout que maintenant, encore avant, je le disais, mais ça pouvait dans certaines situations ne pas avoir de sens. Si on maîtrisait un perso nul, bah valait mieux qu'à me piquer le bon perso. Mais là maintenant que tous les persos ont à peu près la même puissance, il ah, y a toujours des, des, des top tiers hein, évidemment, hein. Euh, mais voilà, il n'y a, a pas de trash il n'y a plus trop de trash tiers maintenant grâce aux quêtes, donc vraiment piquer un perso euh, avec lequel vous avez des patterns, vous savez où aller tout simplement. Oh il y a déjà un mort, il y a déjà un mort, donc on a piqué le Ragnaros, donc on sait où on va, Ragnaros a été piqué parce qu'il y a les mechas, parce qu'il y a les bêtes, donc... On peut jouer l'hydre, on peut jouer des boucliers divins. On a des d'agonie chez nos adversaires qui vont nous améliorer notre quête. Donc le setup, il est beau. Je valide Ragnar, en plus c'est mon perso préféré, donc je suis content. On pique un forban parce qu'on décide de gagner les combats du début. À partir du moment où on décide de gagner les combats du début et qu'on achète un forban, bah, il faut geler le deuxième. Donc ça, peut, ça veut dire qu'on va partir sensiblement sur une Chinese curve, pourquoi pas Ou alors après il y avait une ligne de play alternative qui était... Enfin, une autre ligne de play plutôt Qui était de prendre le mousse et de up Mais en fait Et là c'est très très très Alors c'est pour ça qu'il est haut en cote hein. Il a 8600 je crois Ouais 8694 Parce qu'en fait a... C'était assez évident de prendre mousse Et de faire genre je garde mousse Je up, mousse, machin, etc Classique quoi Et faire la 3-on-3 Mais en fait vu qu'il joue Ragna Il fait une stratégie Ragna Donc vous voyez il a piqué Ça revient à ce que j'ai dit C'est à dire il pique un personnage Parce qu'il a un pattern avec Et il respecte le pattern En jouant patterné Et là c'est magnifique donc là je pense qu'il va acheter Forban et il va roll, quelque chose comme cela. Après il peut acheter micro et.. Mais bon le roll est pas choquant, on va.. Ok. Euh... Alors. Ouais si, c'est un peu. Ah, c'est un peu bizarre. Un... Je sais pas trop, je crois pas. Je crois qu'on est censé partir en GIF Curve avec les forban et pas prendre cette autre forban. Parce que ça veut dire que tu vas tripler dans la 2, ce qui est naze. Tu peux pas vraiment tripler dans la 3. Je crois que t'es pas censé geler le Forban. Et t'es censé. Après, il y a, y a quelques cartes pour la gif Il y a le chat. il y, y a le mousse, évidemment. Il y a coquillage. Et au pire, t'as les clients généreux pour en partir en rafame. Je pense que je n'aurais pas pris le. Le mousse. Mais ça veut dire que là, il va prendre micro et geler, je pense. Mais il perd deux pièces. J'aime pas perdre deux pièces dans les 3-4 premiers tours. Donc je pense que j'aurais pu faire. Je pense que j'aurais fait comme lui avec forban, deuxième forban. Mais je pense que j'aurais pas gelé pour le troisième. J'aurais essayé de jiffer. C'est-à-dire faire achat, monte, monte. Dans la 3. Et comme ça, dans la 3, tu commences à jouer des déflectos, des choses comme ça. Voilà. Donc là, il va faire une euh, rafame en soi. C'est-à-dire qu'au prochain tour, il va faire 2 plus achat. Ah non il va pas Rafam, il va faire double achat suis bêta. Mais il peut pas double achat. Ou alors il repère une pièce en faisant Up plus Forban. Bon j'aime pas trop mais en soit... Ce qu'il a fait déjà tour 1 c'était très très beau, c'était même exceptionnel. Hein Parce que euh, je pense que tous les joueurs seraient pas sur mousse. Donc le fait de partir sur double Forban c'est très très raccord avec le pouvoir du personnage. Après je pense, mais là c'est un play vraiment très compliqué. On va pas lui en vouloir de pas l'avoir vu mais je pense qu'il fallait laisser le Forban... Parce que certes t'as un triple mais en fait tu casses ta courbe de mana pour ça et c'était pas très intéressant. Donc je pense que j'aurais accepté de pas faire le trip, mais vraiment rester sur une courbe de mana puissante. Après là il peut s'en sortir s'il trouve un client généreux Non. Comme ça il partait sur une rafame intéressante. Euh Ok ok. Main, main courante ça marche assez bien avec Ragnaros pour le coup. Après, jouer des bêtes ou des pirates. ah C'est un peu compliqué. C'est faisable, mais c'est un peu complexe. Et ça, c'est injouable. Moi, je prendrai la main courante ici. Euh... Merci MTG Time Walk. Merci pour tout. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ah C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Il a pris l'or. La question, c'est qu'est-ce qu'il fait dans ce spot Vous voyez, il repère une pièce. Je pense qu'il va acheter le toutou. Ah non, bah non, au prochain tour, il peut pas tripler. Ça revient au même, donc il va tripler maintenant et lâcher un roll. Ouais. Ah non. Vous voyez, là, il fait... I. Ouais. je dit ce que je dis d'habitude, hein, mais x plus 1 impacte le x. Le x plus 1 impacte le x. On a un peu le temps, qu'est-ce que ça veut dire Le x plus 1 impacte le x. Vous savez, normalement, vous avez révisé. Et là, ici, c'est ce qui s'est passé. Bon, ça reste une erreur, hein. c'est pour ça que je le dis. pas timide, hein. dites-le. Hein. Une équation à 4 inconnus XD Non, qui, toi <rire> C'est qui avec ton XD, toi Bon, si vous trouvez pas, je dis pas. Vous le savez en plus Pas d'effort Le prochain tour définit aussi ce qu'on est censé faire maintenant Exactement Exactement c'est ça Le tour 5 C'est ça qui impacte le tour 4 Ce qu'on fait au tour 5 Et là on est, dans un, on est dans une curve On est dans un pattern C'est à dire le pattern c'est les 5-6 premiers tours Donc normalement tour 0 Avant de piquer le personnage presque Non peut-être pas à tour 1 on est censé savoir ce qu'on fait les 5 tours d'après. Et là, le truc, c'est qu'il se retrouve dans un pattern de merde. Parce que s'il n'a pas triplé dans Fortban, on est d'accord, il n'a pas triplé dans Fortban, c'est parce qu'il avait envie d'aller chercher une taverne 4 ou alors une taverne 5. Mais en fait, ça ne marchait pas. Vous voyez Parce que là, il était à 6 de up et 1 flottant. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'il vende 2 créas. Genre tout-tout plus micro pour tripler dans la 4. Donc à partir du moment où sur ton tour 4, sur ton tour 5, pardon, tu peux pas aller tripler à la 4 parce que ça te met dans la mouise et qu'en fait, ça te décurve totalement, bah, dans ce cas-là, il faut tripler dans la 3. Vous voyez, c'est comme les spots où tu as tout de suite ton triple, tour 3. Es en taverne 2, tu as tout de suite ton triple. Bah c'est pas parce que tu as un triple que tu dois aller chercher euh, Calegos. En hein taverne 6, tu as un triple, tu vas chercher tout de suite la 3. c'est pas grave. La tempo que tu peux générer te permettra plus tard d'aller chercher à la main les cartes. Il n'y a pas qu'une façon de trouver les cartes, c'est pas que les découvertes. Si tu as de la tempo, tu vas aller dans la taverne et tu vas, les, tu vas aller prendre les cartes, tu vois. Et en fait, tu ne vas pas te décurver. Là, tu te décurves et en plus, tu joues 50-50 contre un gars qui a un niveau de plus que toi. C'est interdit de faire ça. Donc, au tour, ok, admettons, il veut faire un pattern où il a envie de tripler plutôt la 3 ou la 4. En tout cas, pas la 2. Donc, il fait son play avec Micronomie. Il a perdu des pièces, mais admettons. Mais après, il aurait dû aller chercher la 3. Vous voyez Il va chercher la 3. Dans la 3, en plus, il y a des déflecto, Il y a les cartes qui l'intéressent le plus. Vous voyez voilà il va faire 5 plus 3. Okay, il se retrouve dans un pattern à 8. Là, il va tripler son formant. Mais le problème, c'est que... Ouais c'est ça, il, il va tripler son format mais en fait il a perdu tellement, tu, vous voyez il a perdu tellement de temps, c'est emmerdant. Et en fait il a acheté des mauvaises cartes, c'est à dire qu'au tour d'avant on était tour 5, vous imaginez tour 5 c'est quand même pas mal tour 5. Tour 5 il a acheté un mouton qui sert à rien et un emprisonneur. Sachant que tour 5 c'est le tour où les adversaires ils vont dans la 3. Et lui il a acheté des mauvaises cartes sans aller dans la 3, enfin bref. Après il a stacké un petit peu sa quête encore que, c'était qu'une bête hein, finalement, euh, démon ne fonctionne pas avec ça. Vous voyez si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me dire Fichou répète ça ou je peux le répéter avec d'autres mots. Pour bon, le moment son erreur c'était c'est plus cette erreur là, de ne pas réfléchir à ce qui se passe après et donc de faire un tour qui n'est pas bon parce que il ne réfléchit pas au tour d'après tout simplement. Surtout que maintenant il a une 4 à un tour où certains sont 4 c'est pas dingue. Exactement, tout à fait, ben, c'est ça tout à fait. Exactement. Il est, su... Ouais c'est ça. Bon il n'y en a pas beaucoup qui sont 4, hein. c'est que seulement qu'ils font ceux qui... Normalement, oui les gens ils, sont... ils arrivent dans la 4 mais ils n'ont pas encore de 4. Mais lui il a une 4 finalement à un tour où ça n'a pas tant d'importance que ça. Parce que ce qu'il lui faut c'est la tempo, il s'en fout de sa 4. La 4 c'est pour la tempo, c'est pas trop pour la construction. Donc en fait si tu n'as pas de tempo et que tu prends une 4 c'est con. Normalement tu es censé prendre une 4 pour rajouter de la tempo et être sûr de gagner les combats. Ou alors tu vas chercher la 5. Mais la 5 tu ne la fais pas en mode turbo rush, vous voyez. Donc c'est ça le truc. Voilà, il s'en sort bien en vrai. Il s'en sort très très bien. Donc, euh, surtout que dans la 3, il y a vraiment beaucoup de cartes qui l'intéressent. Hein. Il y a Deflecto, il y a Menace, il y a Sensei qui sont plutôt des bonnes cartes. T'as. Euh, bon, ouais, après t'as pas un, des meilleurs de trucs. Bah, après en 4, il n'y a pas non plus des meilleurs de trucs. T'as peut-être Lidr et l'Ennuyo, on va dire. Et en 3, euh, ouais. Après l'idée c'est de la tempo, quoi. l'idée c'est le timing, c'est d'avoir la 3 au moment où les autres arrivent dans la 3. Toi t'es déjà une 3 à ce moment là, et à ce moment tu vas avoir une 3 de construction. Ouais là maintenant il est pas mal parce qu'il a... Donc là il doit réaliser la quête, donc il achète ça pour la quête, ça je suis d'accord, même si c'est pas une bonne carte. La quête il l'a, hein. bête et pirate, donc c'est bon. Ok. Je pense qu'il va virer... Ah non il va garder tout, tout en main je pense. Vers une pièce, c'est pas très grave. Je pense que c'est ok, c'est vraiment une bonne carte. Ça me va. On vire micro ou... Ouais, ou, ou le taunt mais... Je pense qu'on vire micro et on achète le toutou. Ok. On va le jouer hein. Ah non mais c'est les... Pardon je crois que c'était la main courante Je crois que c'était la main courante J'étais vraiment resté sur ce truc main courante moi bah, en vrai si ça reste cool d'acheter tout tout Parce que c'est un double Oh nice Si si c'est ok Parce que c'est un double Et comme ça tu le stats Tu peux faire un coup un Un autre coup l'autre Vous voyez quelque chose comme ça donc comme ça, ça permet d'avoir 2-5-4. Je pense que c'est pas mal à ce moment-là. Sur un tour 8, c'est à peu près OK. C'est un poil léger, mais admettons. Non, mais ma, dans ma tête, j'étais sur main courante, pardonnez. Et en vrai, ça reste cool avec quand même, dans, dans cette idée-là d'avoir des doubles. Parce que de toute façon, il ne peut pas gagner que avec Ragna. Ragna, c'est tu fais de la tempo au début, tu tiens avec cette tempo. Ensuite, tu as ton pouvoir qui te rajoute de la tempo. Et à un moment, il faut quand même construire. C'est-à-dire que ton plus 3, plus 3 sur les deux extrémités, c'est pas ça qui te fait gagner. Donc à un moment, tu es de. T'es obligé d'avoir des trucs un peu peps. Soit tu pars sur une stratégie, rester ta 23, ta 24 et essayer de consolider. Soit tu vas chercher un petit peu plus haut. Je pense qu'aller chercher plus haut, c'est intéressant. Euh, quand je dis plus haut, on peut même envisager d'aller chercher les 6. Je pense que les 5, c'est pas mal parce qu'il y a mes carreaux. Et... voire même l'ardeur. C'est-à-dire que tu peux jouer l'ardeur dans un spot. Bon, mes carreaux, c'est incroyable. Mais l'ardeur est bien parce qu'en fait, t'as la tempo que normalement t'as réalisé avant. Qu'il a réalisé, mais passe pas très bien parce qu'il est quand même à 28. Donc, il a réalisé une tempo, mais pas ouf. Il a la tempo du pouvoir. Ça, c'est fait. Parce que ses adversaires c'est des, des toto. Et là, maintenant, il doit construire un gameplay. Soit il construit un gameplay qui est raccord avec son pouvoir, soit il peut construire un autre gameplay. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a ce pouvoir-là qu'on va forcément se commit en mecha. Et là, c'est sûr quand t'es mecaro tu peux décider de te commit en mecha. Après, la question, c'est est-ce qu'on préfère... Booster un maximum de Boubou Divin ou alors booster l'hydre. Je pense que l'hydre, c'est est trop lent. Genre, mettre une hydre 5-7 sur un bon timing comme il a fait avant, c'est très intéressant. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou pas. Et là, j'avoue que s'il reste comme ça, c'est très très très malin. Parce que l'hydre, souvent, on la passe à 8, on la passe à 11, elle prend un stack de ça, on la passe à 14. Et en vrai, c'est nul une hydre à 14, on est d'accord, parce qu'il y a toujours un taunt en face. Surtout que là, on est dans un lobby où il y a des ennuis au module. Donc en fait c'est nul Donc mettre 5 Juste pour tenir un combat Vous voyez Chaque combat a sa vérité Ça c'est important Toujours se défaire De la vérité précédente Pour récupérer Pour générer Une nouvelle vérité Donc ça j'aime bien Ce qu'il fait On pourrait même mettre L'autre toutou first Mais ça me va De faire ça Les carreaux On le boost Mais je pense que J'aurais quand même mis L'autre toutou first Pour avoir vraiment 2-5-4 L'hydre elle va sauter bien sûr mais la mettre 5-7 comme ça Franchement ça me va euh, D'accord Je pense qu'on va aller On est à 28 On joue contre un adversaire qui a perdu On va chercher la taverne 26, ça ça me va On joue faucheur euh... Intéressant Là on regarde un peu les adversaires. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent jouer des archétypes bêtes par rapport aux zap J'aurais tendance à dire Boa. Je, je suis en train de réfléchir si avec Gangropter groupe terre il n'y a, a pas moyen de setup un truc. Je pense pas. Je pense que Boa a plus de sens, juste pour la tempo. Ça me va. Là il est dans la 5, c'est une super taverne. Enfin, c'est pas une, forcément une très bonne taverne pour lui, mais si je trouve un mec mécaro c'est super. Là ce qu'il va chercher c'est ennuyo, c'est des boubous divins. Des flecto aussi. Grèce au bot aurait été bien évidemment à trouver. Grâce au bot, Faucheur. Je pense que Casseur aurait été viable. Enfin les 3 mechas en vrai. Il était dans une situation où il pouvait jouer les 3 mechas. Il pouvait jouer Orgozoa parce que ça génère des pièces. Et là il a tellement de mauvaises cartes sur le board que générer des pièces en plus de ses pièces c'est intéressant. Euh... Uther aurait été très bien aussi. Enfin, Uther aurait été pas mal. Peut-être pas forcément maintenant Uther mais quoi que si, il aurait peut-être fait sur leader en tempo. Mais j'aime bien ce qu'il fait là. Et là, l'avantage, c'est que c'est des boards qui sont faciles à analyser. Parce que tu vois bien que tu que des déchets. Tu as, as deux bonnes cartes qui combattent bien ensemble. Et tu as déchets, déchets, déchets, déchets. Déchet et ça qui est très fort. Ça, c'est vachement bien. Le problème, c'est qu'imaginez si, il a une mama. Bon, je ne vois pas pourquoi il aurait une mama dans son board. Mais imaginez, il a une mama. Plus mes carreaux, tout, tout. C'est là où c'est compliqué. C'est là où il faut faire des choix. Et c'est là où parfois... Quand tu as des choix à faire, c'est là où tu peux faire des erreurs. Après, il vaut mieux avoir des choix à faire parce que ça veut dire que tu peux choisir des plaies qui sont plus forts. Quand tu pas de choix, euh, bah, tu n'as pas de choix. Quoi. Oh, c'est bien attaqué ça. Oh, bien ça. Voilà. Oh, wow. Oh, ça se met bien là pour le moment. Ah, ça aussi en vrai. Hein. Bah le problème c'est que ouais ça ça va ramener deux faucheurs non Ah ça c'est un peu sick. Ça s'est bien mis au début mais ça s'est mal mis après. Ça s'est super bien mis au début mais ça s'est mal mis après, dommage. Je pense qu'il a encore Ouais 10 PV, ça va à son board il est pas mauvais. Super, mecaro on va le tonter maintenant le mecaro je pense. On va le tonter maintenant. C'est important. Il faut commencer à partir sur cette synergie euh, Mekaro. Là, il faut vraiment jou jouer une compo. On est tour 10. C'est le moment... Normalement, on est censé faire la compo tour 8, tour 9. Bon, il a eu un peu de retard par rapport à ses up. Hein. Vous voyez, il a vu qu'il a pas up sur le tour des 7 gold. Après, il s'est un petit peu retardé. Oh, c'est super cette taverne. Donc, Je pense qu'on va Mekaro. On joue Mekaro, On va acheter ça et le revendre. Donc, on enlève saute mouton. Faut le virer, faut le virer, faut le virer. Et on achète ce boule. Et on voit où va la carte et en fonction on fait pierre. Mais avant, on en fait on récupère un maximum d'informations avant de faire les plays. Ça c'est important. Avant de jouer des cartes, on prend l'information. Enfin, à part si jouer la carte, c'est bon dans le play. Mais là c'est pas bon. Je pense qu'ici c'est virer saute mouton, acheter la 5-5. Là on voit, il a, bi il a beau bien touché, il a pris tellement de retard. Ouais c'est ça, il a pris un peu de retard dans son pattern. C'est pour ça que je parle de pattern, je parle de curve. C'est la connaissance du jeu en fait. Ok, je pense qu'on va acheter menace et faire un roll. Super. Et... Euh... Intéressant. Et on va roll encore. On, on en, en fait, on s'en fout de rester à Sicréa quand on joue des mécaros. Ah quoique ils n'ont pas Boubou divin, vous allez me dire. Parce qu'ils n'ont pas Boubou divin. Je pense que ça me dérange pas quand même. Je pense que ça me dérange pas. J'aurais quand même fait un roll. Donc là on va booster lui et ça. Ça me va. J'aurais fait peut-être l'inverse. J'aurais sûrement décalé les deux. Genre j'aurais mis un mec à droite. Histoire d'avoir euh, ce mecaro là avec un peu plus de puissance. Mais dans l'absolu c'est cool parce que c'est celui qui a taunt. Mais les deux vont avoir taunt. Hein. L'idée c'est de taunter les deux. En vrai, ça me choque pas. En vrai faire ça sur ce tour et l'inverse au tour prochain ça ne me choque pas. Après là il va sûrement mourir. Et vous voyez sa compo elle est vachement bien. Théoriquement, ce qu'il fait c'est hyper fort. C'est-à-dire que double Mekaro avec des gold en plus avec Sulfuras avec le set en plus setup double mécaro sur T10. Vous imaginez la puissance Il s'en sort vraiment bien. Ou alors c'est le tracker qui est bourré. Je pense qu'il s'en sort vraiment bien. Et vous voyez là il avait quand même 82% de chance de mourir. Ouais il avait 82% de chance de mourir. Alors que cette game là en fait il a eu de la chance. On peut dire qu'il a eu de la chance dans sa game. Là il joue contre le mort. Ah non. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment tempo. faut pas. En fait les, les patterns. Encore une fois je reviens sur ces trucs là. Mais les curves, les patterns. C'est fait pour optimiser les golds, c'est fait pour optimiser la tempo, c'est fait pour se retrouver dans une situation dans laquelle on est censé se retrouver. À partir du moment où on déstructure tout ça, ben c'est le bordel. quoi. Et derrière, il faut que la chance soit vraiment énormément présente pour rattraper la la entre guillemets la, le, le merdier qu'on a réalisé. quoi. C'est pour ça que c'est important de connaître vos six premiers tours. Ok, super. Ça me va d'acheter les toutous là, pour le coup. Acheter un maximum de Boubou Divin. Mais en fait, le problème, c'est tonter Boa. Ça n'a pas de sens dans le sens où on a envie que ça fasse ping-pong. J'attaque, bim, Boubou. J'attaque, bim, Boubou. J'attaque, bim, Boubou. Vous voyez Et là, ça va pas marcher avec ça. Vous comprenez ça Moi, franchement, je virerais Boa. Hein. On est à 3 life. Ça fait mal. Hein Et Le problème, c'est que c'est pour ça qu'il fallait pas le tonter. Parce que là, maintenant, on est rect. Et moi je le virerai ici. Ouais ça fait mal, hein, mais il a... je pense qu'il n'arrivera pas à le virer. Je pense qu'il va virer Hydra. J'ai peur qu'il vire Hydra. En plus il est 20, donc il est pas mal. Non, il va pas arriver à le virer. Ah s'il va arriver à le virer, c'est beau. Waouh. Bah là GG. Hein. En plus je lui fais confiance, je sais qu'il regarde pas le stream donc euh, ouais c'est bien là. Super ce qu'il a fait. Ah super. Et là normalement s'il y a pas Leroy en face, c'est pour ça qu'il faut deux taunts. Double mec ro, c'est parfait. Parce que comme ça vous bloquez les Leroy des adversaires. Et là c'est fini. L'adversaire on le déboîte. Bon. Non parce qu'il a un, un 73-69. <rire> en fait on manque un peu de texture sur les autres. En vrai, c'est drôle parce que... Ouais, non, on attaque ici. Après, ça redonne là. Ouais, on est trop bas. Vous voyez, on est à 3 parce qu'en vrai, on va le tuer, lui, hein, la... la dompteuse de Créa. Normalement, on est censé la tuer, je pense. Ouais. Vous voyez, on tue la dompteuse, mais en fait, on, est... on se retrouve 11 PV. Enfin, on... tour 11, on se retrouve à 3 PV. Là, on prend que 8. Donc, normalement, on est quand même censé survivre à ce moment-là. Et là, on a quand même un setup qui est magnifique quand on voit le board que l'on a. Bon, en fait, il suffit juste de tonter ce mec à et après ça grossit bien quoi. Donc euh, là en fait cette game là, il peut dire, il y a deux façons de la voir. Soit ah j'ai pas eu de chance parce que j'ai joué contre deux adversaires plus forts que moi, ils étaient vraiment forts et il y avait une créature que je pouvais pas battre. Mais en fait vraiment c'est pour moi c'est ces six premiers tours qui n'ont pas été bons. Et à partir de moment là, tu... à partir de ça, tu te... Te... tu te mets dans la foirade pour toute la fin quoi. Euh... Parce qu'en fait, tu as perdu trop de tempo, mon pouvoir, tu, tu l'as eu assez tôt, parce que tu as eu la chance de jouer contre des bons adversaires qui t'ont donné... C'est ça, en fait. Cette game-là, il a eu beaucoup de chance, moi, je trouve. Hein. Parce qu'il a eu la quête super tôt. Et il a trouvé son mécaro, qui est quand même vraiment fort. C'est peut-être la carte qu'il fallait chercher. Mais en fait, c'est juste le manque de points de vie. Et c'est ça, le jeu. C'est pas uniquement bien construire, parce qu'on connaît les compos fortes, et il connaît les compos fortes d'ailleurs. Là, c'est un super ce qu'il a fait le virer le boa. Ça veut dire qu'il a une connaissance de la compo. Il, a une... il sait comment ça fonctionne. Par contre, il a, ouais, il a mal réalisé sa... sa tempo. Et il ne faut pas juste jouer construction. Il faut jouer tempo construction. Il faut toujours trouver un équilibre entre les deux. Si on ne trouve pas d'équilibre, on ne peut pas faire des jolis games. Mais on est bloqué à 8 ou 9k. Voilà. Pour moi, ce qui peut caractériser peut-être un joueur à 12, ou plus, euh, 12 000 ou plus... C'est vraiment un joueur qui va être équilibré Qui va savoir faire te garder ses points de vie à certains moments Et en même temps quand même construire Vous voyez Et là même s'il a construit quelque chose de beau Bah en fait le fait de pas avoir de points de vie Alors peut-être que ses adversaires ils étaient particulièrement forts Mais ça n'empêche que si tu es bien en points de vie T'es pas censé mourir en perdant deux combats Vous voyez c'est ça l'idée C'est que là il a perdu deux combats et il est mort Parce que les combats du début t'es pas censé les perdre Surtout avec Ragnaros t'es même censé les gagner ça ne me dérange pas Thunder Tavern, parce que là en vrai il a under Tavern, mais Thunder Tavern pour de la tempo. Et c'est ça qu'il a pour moi mal réalisé, c'est qu'il a under Tavern en perdant des pièces et en ne faisant pas forcément de tempo. Parce que Ragnaros, je ne l'ai pas dit dans cette partie, mais c'est d'ailleurs un play qu'on peut réaliser, que moi j'aime bien réaliser, c'est vraiment ce, ce Thunder Tavern. C'est-à-dire au lieu de, sur les 7 gold, aller dans la 3, rester dans la 2 et en fait avoir toujours un tour de retard. Mais là c'était mal fait, d'ailleurs c'était pas cohérent parce que c'était un tour de retard, mais... Sans être plus fort que les adversaires. Quand tu prends un tour de retard, tu es censé jouer des 80%. Tu n'es pas censé jouer des 50-50. Et là, il a pris un tour de retard en jouant des 50-50. Donc, Si tu commences à perdre un tour de retard et jouer deux 50-50 d'affilée, bah, à un moment, tes adversaires, là, tu vas prendre des 80%. Parce que tes adversaires, eux, ils vont piocher dans l'A3, dans l'A4. Toi, tu seras en train de piocher dans l'A2, dans l'A3, vous voyez Donc, euh, Ragnaros, c'est un perso qui est très technique, beaucoup plus compliqué qu'on le pense. C'est pas juste... Euh, je tiens, je fais ma quête et j'ai gagné quoi. Et d'ailleurs, la quête fait... Enfin, le, le, le pouvoir, on va dire, le pouvoir fait pas gagner. Donc ce pouvoir, soit on construit avec, soit on... Dans la construction, soit en tempo avec pour la construction. Dans et pour. Intéressant. Vous voyez l'idée ou pas Vous avez compris ce que j'ai dit ou pas Où je parle tout seul là